Eh bien, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'ouverture de ces petits boosters McDo Pokémon. Hein, je vous avais dit que j'avais déjà eu des ébois avec euh, McDo pour pouvoir avoir euh, des boosters, parce qu'ils m'ont déjà euh, en bip deux fois. Du coup, ben je me dis que voilà, les trois que j'ai, ils sont dans un coin depuis un moment, je les ai toujours pas ouverts, donc on va les ouvrir. J'ai la flemme de mettre la cam en face cam en plus il est tard, je suis fatigué. Du coup, euh, on va juste les ouvrir comme ça, et je vais faire un petit montage dessus, voilà. Alors, commençons. Sont... Par le premier et découvrons ensemble les cartes qu'on va avoir à l'intérieur à savoir s'il y a des Pokémon de nouvelle génération et putain mais la vache c'est quoi c'est c'est quoi ces boosters ils sont décollés avec quoi ah, ça y est j'ai réussi à le voir à savoir que si il y a des Pokémon de nouvelle génération moi je les connais absolument pas je connais que ceux de première génération alors nous avons un magnifique Levenard, un élector en ice moi bon, ça pour l'instant c'est des premier trio Picker d'alola et waouh un article ok je me demande si c'est une extension où il y a plusieurs fois les mêmes cartes ou si c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'ils ont fait je me suis pas renseigné là dessus je suis plus en mode je les ouvre et après je les offre à mon petit frère <rire> sulfura sac de noeuds un but bizarre il est classe et un ramolos. Euh, par contre il est pas top j'aime pas trop la typo qu'il a il a vraiment une sale tête ah oui, non, mais ils les ont collés. Euh... C'est affreux comment ils les ont collés. Et on a un excellent, Un Sablette d'Alola, qui est plutôt classe. Un Scarabrut. Nice. Et un Racaillou d'Alola, euh, avec la tête de Raymond Dominique. <rire> Bref, voilà, sur ce les amis, c'était l'ouverture de ces trois petits boosters. C'est la petite vidéo supplémentaire. J'espère que vous avez fait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.